La process communication permet de mieux comprendre ses comportements positifs et sous stress, de mieux analyser sa vision du monde et ses points forts. Elle permet aussi de faire le même travail avec les personnes que nous rencontrons, avec lesquelles nous travaillons et avec lesquelles nous vivons. Mais bien entendu, il ne s'agit pas seulement de comprendre, mais bien d'utiliser ces outils pour nous aider à faire nos choix. Et le premier de ces choix, c'est de savoir si nous préférons continuer à envoyer régulièrement telle ou telle séquence de stress, notre spéciale, notre favorite, ou bien si au contraire nous trouvons plus respectueux, plus efficace, plus agréable de rester le plus souvent possible en communication positive. En fait, lorsqu'il y a crise, c'est que l'un d'entre nous, dans l'interaction, commence à se mettre au-dessus ou en dessous de l'autre. Ce que cela provoque, à coup sûr, c'est une interruption du processus de communication avec des conséquences négatives. La première question à se poser avant de faire un séminaire process communication, c'est « Est-ce que je veux réduire au maximum les occasions de stress négatif dans ma vie ?» Si la réponse est oui, un oui franc et massif, alors la process communication devient un outil extraordinaire de coaching, d'auto-coaching, pour entretenir au mieux notre motivation et rester dans des échanges positifs, constructifs. Au travail, cela va nous permettre de prendre conscience de nos forces, de notre motivation, donc de faire aussi des choix dans nos orientations professionnelles, de mieux savoir nous vendre, par exemple sur un projet ou lors d'un entretien de recrutement. Par ailleurs, cela permet aussi de développer ce que j'ai appelé une tolérance constructive dans le respect des modes de fonctionnement de chacun, en prenant conscience qu'il n'y a pas de modèle idéal. Enfin, dans la vie privée, dans un couple par exemple, la process communication permet d'avoir une grille de lecture commune, un référentiel commun qui nous permet de discuter de nos interprétations différentes par rapport à une même réalité. Cela permet aussi d'avoir une grille de lecture passionnante pour comprendre les réactions, les comportements des enfants. En fait, il n'y a pas de combinaison parfaite. Tout peut fonctionner à condition que chacun d'entre nous soit aux commandes de sa communication, soit clair sur la bonne gestion de ses besoins psychologiques et ainsi ait accès à toutes les énergies disponibles. Depuis 2010, j'ai fait découvrir ce modèle à des centaines de personnes, que ce soit en entreprise, en individuel, en équipe, sur des plus grands groupes, ou bien plutôt dans la sphère privée, avec des couples, euh, des familles, euh, avec des adolescents qui cherchaient leur orientation. Bref, dans une très grande diversité de situations. À chaque fois, j'ai vu le même enthousiasme et avec toujours une remarque qui moi m'amuse beaucoup. Finalement, ce truc, ça peut servir aussi bien au boulot que dans la vie privée. C'est aussi ma conviction profonde. Alors venez à ce séminaire, prenez vos places, réservez les dates. Les guichets sont ouverts. Et si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des objections, des félicitations. La page située en dessous de cette vidéo est là pour ça. À très bientôt.